Salut, euh, je m'appelle Yoav. Euh, ça fait un moment que je bosse sur la performance web euh, plus que des décennies. Euh, ça fait aussi un moment que je bosse sur Chromium euh, depuis 2012. Et les dernières trois ans, je bosse chez Google euh, sur Chrome pour euh, améliorer la performance du web entière. Et si on parle de, de moi déjà, euh, j'habite en France depuis 2005, mais j'habite à la campagne et je n'ai jamais vraiment bossé en français. Du coup, mon vocabulaire de jardinage n'est pas très mal, mais pour parler web, je risque de basculer de temps en temps à l'anglais, surtout pour les termes technique. Je demande vos excuses d'avance. Et sinon, je suis vraiment pas loin de Lyon, mais malheureusement, je ne peux pas être parmi vous comme je suis code contact, peut-être l'année prochaine. Donc, comme j'ai je dit, je bosse sur Chrome et la dernière année, je fais partie de l'équipe Chrome Speed Metrics, donc l'équipe responsable de définition et implémentation de métriques Core Web Vitals, où, euh, Cine du cœur du web, et vous devrez le connaître déjà par cœur, mais je couvrirai un peu quand même. C'est un programme de Google destiné à améliorer la performance du web entière, défini par un set de métriques euh, mesurées par CRUX, euh, Chrome User Experience Report. Et le programme couvre plusieurs dimensions de l'expérience utilisateur, euh, performance visuelle, euh, combien de temps la page prend charger à charger jusqu'à que l'utilisateur a le contenu pour lequel il est venu euh, sur la page. Réactivité, est-ce que la page est réactive au geste d'utilisateur Et agacement, euh, est-ce que la page a un comportement qu'on sait qui énerve l'utilisateur et qui va le faire fuir Et aujourd'hui, je suis là pour euh, parler plutôt de visuel, et plus précisément du LCP, le Largest Contentful Paint. Euh, le programme Core Web Vitals euh, définit aussi des seuils pour chaque métrique. Euh, quelle valeur euh, donne une expérience utilisateur qui est plutôt bonne, euh, pas terrible ou vraiment mauvaise? Et dans le cas de LCP, euh, tout ce qui est en, mieux que deux secondes et demie, euh, c'est considéré comme une bonne expérience. Entre deux secondes et demie et quatre secondes, c'est à revoir. Et au-delà des quatre secondes, c'est vraiment pas une très bonne euh, expérience utilisateur euh, donc euh, mais LCP d'où elle vient ces métriques euh, il était une fois on avait euh, speed index et on n'avait rien d'autre euh, il y a quelques années on n'avait aucune euh, métrique euh, de terrain euh, pour comprendre euh, le rendu visuel du page euh, tout ce qu'on avait c'était speed metric euh, speed index euh, en métrique de des labos, et sympathique, mais qui a été assez bien pour comprendre la progression euh, visuelle de la page euh, dans les conditions de labo. Et ça nous a, elle nous a donné le, le pixel médian rendu sur la page euh, en utilisant des screenshots de, de rendu actuel. Et comme métrique, elle est bien corrélée avec l'expérience utilisateur, au moins dans la plupart des cas. Mais euh, ce n'était pas possible de répliquer la même métrique euh, comme métrique de terrain euh, qui va tourner par défaut dans euh, le navigateur. Le navigateur ne peut pas prendre des screenshots de, de, des pages sans rajouter beaucoup de d'overhead. Euh, ce qui va faire euh, que pour mesurer la performance, on aurait fait euh, que voilà, les pages vont changer plus lentement. Et ça, ça aurait été un peu bête. donc euh, Um, Chrome a, a commencé de mesurer um, eh, FCP et FMP, uh, First Contentful Paint uh, First Meaningful Paint. Uh, FCP est, a été standardisé avec une définition bien ficelée de qu ce que ça veut dire uh, Contentful. Mais Meaningful, uh, c'était plus compliqué à définir. Uh, L'implémentation de Chrome a utilisé de Layout Objects uh, et en gros, euh, il a compté comme meaningful le, le paint qui a, qui a été, euh, qui a rajouté le plus de layout objects euh, aux, aux pages que voilà par rapport aux euh, par rapport aux autres paints. Euh, mais, yeah, mais layout objects c'était pas quelque chose standardisé, c'était pas un concept que les autres navigateurs ont aussi. Et il y avait aussi euh, une incohérence entre le nombre des Layout Objects et l'expérience utilisateur dans des cas où, euh, les... où il y avait euh, un ou plusieurs objets dominants qui ont pris plus de place que des autres euh, sur la page. Donc, euh, le Speed matrix Team a commencé à regarder plusieurs options différentes et en d'eux, c'était LCP, le premier élément Contentful de la page qui est le plus grand jusqu'à maintenant, et si on regarde ces éléments sur la durée, on, sur la durée du changement, on a à la fin le plus grand. Et voilà. Et quand ils ont expérimenté avec ces métriques, ils ont vu que au niveau des corrélations avec speed index, on était vraiment bien. C'est ce qui était plutôt un bon signe. Et depuis, on a vu sur plusieurs cas différents une forte corrélation entre la amélioration du LCP et la amélioration des métriques commerciales euh, métriques commerciaux, euh, chez plusieurs partenaires et dans l'industrie en général. Euh, alors, comment on définit euh, LCP? Euh, on prend l'élément de contenu le plus grand euh, sur le viewport. Euh, Jusqu'à. Euh, Continue à, com à compter l'élément qui arrive, euh, qui est en train de euh, sur la page jusqu'à euh, l'interaction de l'utilisateur. Et la raison pour laquelle on arrête à, à l'interaction de l'utilisateur, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment euh, comparer des pages différentes parce que l'utilisateur, il interacte avec la page dans des, dans des moments différents dans le, le vide de, de la page. Et, et après, le Contentful, Elements, ça peut être soit des images, soit des éléments de texte. Et pour les éléments de texte, on, on prend l'élément de bloc le plus grand et, qui est um, l'élément de bloc le plus grand dans, le, dans la page qui peut contenir des éléments en ligne euh, qui sont, en gros, groupés avec leur bloc conteneur avec l'élément de bloc qui leur contient et le rectangle d'intersection de, euh, de tout ce, cette LCP entry, ça va être le rectangle d'intersection qui est le plus petit qui peut contenir tous ces éléments ensemble. Donc, l'élément de bloc avec l'élément en ligne qui sont groupés avec. Et ça veut dire en pratique que voilà, si on a div avec deux span dedans euh, le div lui-même va être le LCP euh, l'élément LCP et, mais si on change un de ces span en h1 euh, qui est un bloc euh, element, un, un élément de bloc ça fait que le h1 maintenant il est le le élément LCP et pas le et pas le div et pour les images euh, donc en gros, n'importe quelle image peut être l'élément LCP, mais il y a quelques exceptions. Euh, et surtout, on a un heuristique qui essaie d'exclure euh, l'image de fond comme non-contentful, soit euh, en ignorant le, tout ce qui est image de fond, background image de, de body même, soit des images euh, avec, qui créent avec l'image des tags image, mais qui couvrent le viewport entier et, et sauf ça pour l'instant au niveau de vidéo euh, canvas et svg euh, ils sont pas euh, pour l'instant ils ne sont pas couverts par euh, lcp et ils ne créent pas des entrées lcp euh, encore un truc à faire attention euh, quand le lcp euh, l'élément lcp c'est en image euh, le résultat dépend d'origine de, de l'image. Donc, le protocole plus haute, plus euh, porte. Et si l'image vient de mêmes même origine comme la page, euh, start time euh, est le même comme, euh, comme render time. Et, le, et la même chose est vrai si euh, l'image vient d'une un, autre origine, c'est un cross-origin image, mais et mais avec un entête qui dit un euh, uh, timing allow origin euh, header qui, euh, qui contient le, soit l'origine du page, soit une étoile pour dire euh, tout est permis. Par contre, euh, pour les images euh, cross origin qui n'ont pas un antenne euh, la page ne euh, peut pas savoir leur euh, render time, leur euh, temps de rendu, parce que ça, ce sera un, un une fuite cross-origin qui va permettre aux origines malicieuses d'avoir des détails sur quelle image a été téléchargée et avec ça, savoir des données sur l'utilisateur qu'ils ne qu sont pas censés de savoir. Donc, dans ces cas-là, le render time sera 0 et start time sera l'équivalent de load time. Et... Alors, et après, comment on peut savoir euh, quel est l'élément LCP sur la page actuelle? Euh, D'abord, si on regarde dans DevTools, euh, dans le tab, euh, tab de performance tab, euh, on, peut, euh, on peut voir euh, les LCP euh, assez... Euh, voilà, il y, y, y a un point qui, qui marque les LCP et si on survole avec la souris au-dessus, ça va nous donner l'élément euh, sur la page que, qui est l'élément LCP. Euh, pareil, si on regarde euh, dans le console, si on utilise le euh, Performance Observer pour euh, voir les entrées LCP, euh, on peut bien voir que dans chaque entrée euh, LCP, on a l'élément, en fait, on a un, un pointer vers euh, l'élément lui-même. Donc, euh, on peut soit, si sur DevTools, euh, on survole au-dessus euh, avec la souris, euh, la souris on, peut, euh, on peut voir quel élément euh, il est. Mais aussi, euh, dans JavaScript, on peut, euh, on peut avoir un vrai... On peut prendre cet élément, on peut voir son idée, son name, euh, n'importe quel... Euh, attribute sur l'élément lui-même et on peut euh, passer ces données, euh, si on collecte ces données en JavaScript, on peut les passer euh, ailleurs et on peut vraiment savoir quel élément on parle. Et après, dans Lighthouse aussi, on a un audit qui a, en fait, euh, on a un diagnostic qui nous dit, euh, qui nous montre l'élément LCP euh, avec un screenshot. Et finalement, euh, si on va sur euh, WebPageTest, web ils ont un nouveau, euh, nouveau tab euh, WebVitals qui est vraiment bien, euh, qui nous donne euh, sur, euh, sur nos tests, si on fait tourner la test, ça nous donne le résultat cracks par rapport au résultat qu'on a eu dans ce test actuel. Donc, on peut savoir si euh, le test actuel est bien il représente bien euh, nos utilisateurs typiques ou pas. Et on peut vraiment avoir des screenshots de, de l'élément lui-même et de, de l'élément LCP lui-même. Et là, on voit ça en vert. Et on a aussi beaucoup de données sur euh, l'élément qui peut nous donner des indices euh, aux problèmes potentiels qui ont amené cet élément à être. Euh, voilà, l'élément LCP qui est un peu lent. Euh, donc, dans ce cas-là, on peut voir euh, euh, l'attribute loading qui est, est, qui est lazy. On peut euh, voir la taille de, euh, de l'élément, euh, la taille de l'image, etc. Et finalement, le, la partie qui est la meilleure, euh, à mon avis, c'est qu'on peut voir le, le waterfall des de ressources qui chargent, et on peut voir cet, cet élément dans le Waterfall, donc on peut voir euh, où il était placé par rapport aux autres éléments, par rapport aux éléments qui sont Render Blocking, et voilà, et, et on peut avoir une idée aux problèmes potentiels comme ça. Ok, et finalement, euh, comment euh, vous, vous pouvez améliorer votre LCP euh, je vous montre euh, ma méthode pour euh, diagnostiquer des problèmes LCP. Ce n'est pas forcément la seule méthode, mais euh, ça marche bien pour moi. Et donc, euh, d'abord, euh, la meilleure chose pour comprendre le problème, c'est regarder euh, sur euh, CRUX ou PageSpeed Insights. C'est toujours un moyen facile de regarder vos résultats CRUX pour voir... Euh, où il est de votre euh, LCP de euh, 75e euh, euh, centile et, et voilà, est-ce est -ce que c'est un problème qui est très grave ou euh, voilà, juste quelque chose à améliorer? Donc, euh, Cracks peut vous donner cette idée-là. Et après, euh, c'est toujours intéressant de regarder vos euh, données RAM, euh, vos analytics que, que vous récoltez, et voir euh, euh, voilà, quel réseau typique euh, vous avez dans cet ordre de euh, sentine pour, pour les utilisateurs, euh, quel smartphone il, il utilise. Si c'est des données que vous récoltez, ça peut vous donner un ordre idée au niveau de puissance de, de l'appareil et quel viewport euh, normalement euh, vous avez que, qui sont les plus communs que vous voulez tester dedans. Et après, euh, la prochaine étape, c'est reproduire les mêmes conditions euh, dans le labo pour euh, justement euh, avoir, euh, moi j'aime bien WebH test. donc euh, avec le euh, tab de WebVitals, on peut voir... Euh, euh, où il est, ces euh, ressources, où il a été chargé par rapport aux autres et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il charge plus, euh, plus vite. Et, et après, euh, vous pouvez euh, répliquer les conditions là dans le labo euh, pour voir exactement quel élément LCP vous avez et avoir ces waterfall qui, qui vous donne euh, exactement le, la ressource euh, LCP. Euh, et donc, ces ressources, ça peut être soit une image, soit une police dans le cas d'un texte element. Et du coup, il peut y avoir trois, trois options différentes, pour trois choses différentes qu'il faut regarder au niveau de lenteur de ces ressources. On peut regarder le temps de requête et des problèmes dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a un problème de découverte de ressources. Ça peut être parce que l'image a été rajoutée tard par un javascript. Ça peut être parce que l'image a un, un lazy loading, un attribut loading equals lazy. Et ça peut être parce que la police a été euh, euh, rajoutée par un CSS qui, est, qui a pris un peu de temps pour arriver. Et après, il peut y avoir des problèmes de temps de réponse, donc time to first byte que ça, c'est ça, normalement, ça, c'est une indication qu'il y a un problème au niveau de serveur. Et après, euh, au niveau de chargement, euh, euh, le temps jusqu'à ce que la réponse est complètement finie, et ça, ça peut indiquer soit que la ressource est trop grande et vous avez un problème au niveau de taille que vous pouvez résoudre avec la compression, soit des autres problèmes au niveau des serveur qui font qu'il, euh, euh, voilà, il, il télécharge la ressource euh, trop lentement. Euh, donc, si c'est un problème de découverte, euh, si c'est... Euh, le, le remède typique, c'est rajouter un preload, euh, c'est important de faire ça dans l'ordre des ressources, après les ressources critiques. Donc, si vous avez un, un CSS qui est render blocking, vous ne voulez pas rajouter le preload avant ce CSS, vous voulez le rajouter après. Comme ça, euh, vos... Euh, et vos ressources LCP ne euh, vont pas bloquer des voilà, processus plus critiques que, que ça. Elles ne vont pas ralentir le FCP, par exemple. Après, euh, si vous avez Loading Equals Lazy sur cette image, vous voulez enlever ça. Et finalement, euh, il y a maintenant un, un euh, une expérience euh, avec euh, Priority Hints, qui est un origin trial. Et ça, c'est un, un, un indice au navigateur qu'il faut euh, envoyer ces images plus tôt et leur, priorité, euh, leur donner plus de priorité sur le réseau. Et ça, c'est euh, une expérience qui se fasse maintenant. On ne sait pas encore chipé, euh, mais euh, ça peut y être dans le futur. Après, des problèmes au niveau serveur, euh, vous voulez rajouter des soit de cache, euh, soit prendre un CDN, soit bon, si vous avez déjà un CDN et vous, vous voyez quand même des problèmes au niveau serveur, vous voulez parler avec euh, euh, ce CDN pour euh, qu'il améliore, améliore votre performance et améliore le caching ou peut-être il y a un problème euh, de caching. Et finalement, ça peut aussi être un problème de performance du back-end que vous voulez résoudre si les deux options plus simples vous aident pas. Et et aussi et après, s'il si y avait un problème au niveau du chargement, soit vous pouvez utiliser picture source set pour charger une autre image qui est plus adaptée. C'est possible que vous chargez des images qui sont trop grands et, et pour pour euh, ces appareils, euh, soit si c'est une image euh, ponctuelle que vous voulez compresser, euh, squoosh, c'est un projet que mes collègues bossent euh, dessus, qui est très bien pour euh, ce, ce genre de euh, compression d'images ponctuelles pour euh, minimiser leur taille, mais après, il y a pour euh, beaucoup images, euh, il faut automatiser euh, le le processus de compression, et pour ça, moi, je trouve que les euh, CDN d'images, euh, des services qui font des compressions d'images pour vous, c'est très utile et ça, euh, ils, ils peuvent faire ça, euh, ils peuvent faire ça très bien. Euh, et finalement, euh, voilà, on pense que la métrique LCP est pas mal, mais euh, comme tout logiciel, elle n'est pas encore finie, il y a toujours des choses à améliorer. Et donc, le but de euh, ces changements sont d'augmenter la neutralité des métriques, euh, faire en sorte qu'elles ne euh, qu favorisent pas euh, certaines technologies par rapport aux autres, euh, faire en sorte qu'elles soient bien alignées à l'expérience utilisateur, qu'elles soient cohérentes. Euh, et voilà, et vous, comme développeur et développeuse, vous pouvez faire confiance à la métrique et finalement qu'elle couvre le plus de cas possible au niveau de euh, voilà, au, au niveau de éléments de page donc euh, en pratique ça veut dire que euh, euh, on veut bien euh, améliorer le support pour les images animées et les vidéos aussi des vidéos en autoplay euh, qui pour l'instant ils sont euh, traités assez différemment les les vidéos sont complètement ignorées et les images animées, leur, euh, euh, leur timestamp LCP, c'est le temps que l'image est complètement chargée, qui n'est pas forcément ce que euh, les utilisateurs euh, voient comme le temps dans lequel le contenu est prêt. Euh, donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je bosse maintenant. Et après, dans le futur... Euh, euh, je veux aussi bien rajouter des supports pour euh, SVG et Canvas et, et j'aimerais bien euh, mieux étudier des autres heuristiques pour euh, changer l'heuristique de euh, viewport entier. Euh, je ne sais pas encore euh, quelles autres heuristiques euh, on peut mettre en place, mais c'est quelque chose que je veux bien mettre, euh, dédié un peu de temps pour euh, étudier et découvrir. Et finalement, pour les images progressives, on a des idées de comment on peut mieux aligner les métriques aux, aux expériences utilisateurs dans ces cas-là, mais ce n'est pas encore 100% clair si les images progressives font une meilleure expérience ou pas. Il y a beaucoup d'opinions là-dessus, mais il manque des données. Donc, pour l'instant, on attend des données des communautés pour prouver ou réfuter cette hypothèse. Et voilà, et finalement, vos opinions comptent. Et tout ce travail sur la métrique est fait dans, dans le Open, sur GitHub, dans le report des de métriques et dans le Web Performance Working Group. Si vous voulez être plus impliqué dedans, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà. Et en conclusion, euh, l'LCP, c'est un, une métrique euh, visuelle bien corrélée avec euh, les résultats commerciaux et l'expérience utilisateur. Euh, les outils sont là pour vous aider de, de trouver et réparer euh, votre problème de LCP. Et il y a... Plusieurs améliorations en route, et, mais vous pouvez toujours uh, uh, uh, être plus impliqué et voilà, et, et nous aider à, à améliorer le métrique. Et avec ça, merci. Donc, Stéphane va passer parmi vous pour euh, s'il y a des questions et pendant ce temps-là, je vais projeter Yoav qui va donc pouvoir vous répondre en direct. Salut. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Yoav Bonjour, euh, merci pour la présentation j'ai une question qui porte sur l'heuristique du choix de l'image LCP. Est-ce que dans les données de terrain que vous remontez ou dans les expériences clients, il y, a un souci, il y a un souci potentiel lorsque tous les éléments du même bloc, du plus grand bloc, que ce soit du texte ou des images, font la même taille Typiquement une liste de résultats. Est-ce que l'heuristique arrive à trouver le bon, le bon LCP oui, désolé, j'attends très mal. Est-ce que c'est est possible de rapprocher le micro Je ne sais pas. Ouais. Alors, on va okay. faire autrement. Non, ah non, viens ici. D'accord. Est-ce que c'est mieux là okay. Beaucoup mieux. <rire> Parfait. <rire> euh, ma question porte donc sur l'heuristique, euh, c'est-à-dire l'algorithme de choix du LCP. Et euh, est-ce qu'on euh, peut constater des soucis de choix euh, du, de l'image LCP lorsque une page a euh, des images qui ont toutes la même taille. Euh, donc, si on a plusieurs images qui sont la même taille et les mêmes euh, dimensions physiques, c'est la première qui est qui est, qui est, qui est pris comme euh, comme LCP. Donc, euh, c'est l'ordre qui qui fait le tiebreaker. Je ne sais pas comment on dit. Et voilà qui euh, l'ordre qui détermine euh, qui gagne. D'accord. Est-ce que c'est ouais, est une bonne réponse ou c'est pas une bonne réponse non, euh, Typiquement, euh, il m'est arrivé de constater des cas où euh, sur certains sites, c'était pas la première, d'où ma question. Ah. Et c'était okay. même, j'ai rencontré des cas où c'était une image qui n'était pas visible. Alors, euh, si vous trouvez ça, euh, n'hésitez pas de voilà de envoyer des bugs à crbug.com. voilà et même euh, voilà envoyer ça vers moi soit sur Twitter soit sur euh, euh, WebPerformance Slack soit sur euh, voilà le Slack de ces conférences et voilà je je peux vérifier que qu'on regarde ça et c'est possible qu'il y ait des, des erreurs, euh, voilà, si, si vous trouvez, voilà, n'hésitez pas. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Viens, je t'en prie, on va faire comme ça, ce sera plus agréable pour Yoav. On va même faire comme ça, et comme ça, il pourra te voir, je pense. Ok, oui. pourquoi il y a la cam' qui est là <rire> Hello Yoav um... Petite question, tu as, as commencé à en parler sur la partie euh, image progressive. Euh, Aujourd'hui, euh, on a une technique euh, qu'on qu peut appeler le LQIP, euh, le Quality Image Placeholder. J'ai vu qu'il y avait un ticket sur GitHub à ce propos-là. Est-ce que tu pourrais juste rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur ce que vous comptez euh, éventuellement faire Quelles sont les pistes sur cette approche-là Parce que Effectivement, on a tendance à penser que ça peut être un, un, un truc qui peut être intéressant pour l'utilisateur, mais aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on se fait pénaliser euh, en termes de LCP si on utilise cette stratégie au-dessus de la ligne de flottaison. Je voulais juste que tu, que tu puisses nous, nous en dire deux mots. Oui, et donc euh, au niveau sémantique, le LCP considérait l'image euh, euh, complète, entière. Donc euh, Normalement, pour le thumbnail, on aurait pu rajouter quelque chose par rapport à un sort de euh, FCP, d'éléments LCP, LCP, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on qu considère maintenant. Donc, euh, pour l'instant, LCP ne prend pas en compte, euh, ouais, même en principe, il ne prend pas en compte euh, la façon de chargement de l'image, juste le résultat final. Euh, ce qu'on a entendu avec l'image euh, progressive, c'est que même quand on a, je dis ça comme ça, mais 75% de bytes de l'image, c'est souvent suffisant euh, pour être euh, euh, pareil comme, euh, comme l'image finale pour l'utilisateur. Et c'est ça le problème. Que on a des heuristiques, euh, voilà, on a expérimenté avec des heuristiques euh, là-dessus, mais... Euh, on n'est pas sûr si c'est voilà si c'est un pattern qui est qui est bon ou pas bon niveau UX et du coup on essaie de récolter un peu de data euh, là-dessus et avoir euh, euh, a plus de données et pour le ça c'est pas c'est pas quelque chose qu'on veut considérer comme LCP mais euh, D'abord, si vous avez des, des données là-dessus qui, qui comptent que c'est un pattern que utilisateur aime bien et que c'est quelque chose qui est, est bénéficieux, et donc euh, on peut considérer ça comme voilà, quelque chose à côté de SCP et ça, ça peut être intéressant de, de savoir. donc Pareil, euh, voilà. n'hésitez pas à me contacter avec... Euh, plus de données en plus de détails là-dessus. J'aimerais bien regarder. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Une dernière question rapide, parce qu'après, sinon, on ne peut plus prendre le café. <rire> Bonjour. Je voudrais oui. savoir quelles sont tes préconisations au cas où le LCP serait le texte de la bannière cookie. Euh, le texte est.. Le texte qui se trouve dans la bannière cookie. le banner. Cookie banner. Euh. Oh, cookie banner. OK. Et... Normalement, on ne peut pas vraiment... Pour l'instant, au moins, le navigateur, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est le cookie banner par rapport aux autres choses sur la page. Donc, euh, on a... Ouais, euh, on distingue pas entre, entre les deux. C'est possible que euh, eh, ce soit ça, que l'élément LCP, c'est ça. Si c'est le cas, peut-être la solution, c'est changer de design, soit de euh, banner cookie, soit de... voilà, des, des autres choses, mais normalement, ce n'est pas censé être l'élément le, le plus visible dans la page... Euh, l'utilisateur il, il voit Et donc euh, moi j'aurais pensé à résoudre ça plus au niveau design qu'autre chose merci beaucoup merci à vous excellente journée